Bonjour, je viens vous présenter l'horoscope qui démarre le lundi 1er novembre pour toute la semaine à partir du 1er novembre. Qu'est-ce qu'il y a dans le ciel Il y a une arrivée assez importante d'une planète, c'est Mars, Mars, Mars qui change de signe et puis là on va en parler un petit peu parce que Mars c'est important et puis vous allez voir que ça va créer une sorte d'énergie nouvelle assez puissante dans le ciel. Allez, je regarde pour chacun, vous vous souvenez comment je fais Je euh, mais en avant tout ce qui est positif, bien évidemment, je regarde les configurations planétaires pour chacun et puis à la fin, je vous donne un petit truc technique pour ceux qui aiment bien apprendre parce que on aime bien apprendre, voilà, tout simplement. Allez, qu'est-ce qu'il y a Il y a la semaine démarre avec la position du soleil, soleil, le soleil de l'horoscope, ce qui à lui tout seul représente l'immense majorité de la surface planétaire de notre système, 98% je crois, truc énorme quoi. Donc actuellement, le soleil est en scorpion. Comme le soleil est en scorpion, il produit de l'énergie extrêmement extrêmement stimulante, motivante, active, moteur, pour qui Les gagnants, entre guillemets, en matière d'énergie, de vitalité, d'assurance, de force et de, de lucidité aussi, soleil c'est la lumière, il faut jamais l'oublier, pour qui Pour mes scorpions, bon anniversaire, pour mes poissons, pour mes cancers, les signes d'eau sont favorisés en ce moment, pendant encore au moins trois semaines, je vous dis ça comme ça, pour trois semaines c'est pas mal. Donc, excellent pour mes signes d'eau et les deux signes qui sont en amont en aval à 60 degrés, ce qu'on appelle des sextiles, des signes qui sont heureux, à savoir qui est en amont de mes scorpions à 60 degrés, ce sont mes vierges, et qui est en aval de mes scorpions à 60 degrés, ce sont mes capricornes. Donc les cinq gagnants en matière de vitalité, énergie, voir les choses du bon côté, aller de l'avance, prendre en main, les cinq, je les refais hein, dans l'ordre, les cancers, vierges, scorpions, capricornes et poissons. vous c'est devant que ça se passe, premier point. Mais il y a pas mal de changements planétaires cette semaine. Ensuite, il y a toujours, j'aime bien regarder les planètes outils, comme je les appelle. Mercure, la communication, Vénus, le mode affectif, comment on aime, la bonne blague, et Mars, comment on agit. Petite surprise à la fin. Mercure, et où Mercure est toujours en balance, cest dire c'est redondant, mais c'est vrai, il est resté des semaines en balance, hein, marche rétrograde, marche directe, parce qu'on fait le tour de la Terre, et puis il a un rythme qui est plus rapide que nous, et puis parfois quand on tourne autour, ben, on a l'impression qu'il est rétrograde, alors qu'en fait c'est juste un cycle qui s'associe, comme ça. Bref, Mercure est en balance, troisième des camps de la balance. Mercure, communication, je ne vais pas vous en faire tout un laïus. Mercure, la fluidité relationnelle au niveau du verbe, la formule élégante, le style, la douceur, le charme, la façon dont on communique de façon optimale, de manière optimisée, pour entrer dans l'oreille de l'interlocuteur, de nos interlocuteurs, sans forcer le trait, en trouvant le bon timing, la bonne méthode, la bonne formule, la bonne écoute. Pour nous synchroniser intellectuellement, Mercure, le mental, l'intellect, la communication, en Balance, signe d'équilibre, de douceur et de pondération, fait qu'en ce moment, et jusqu'à vendredi, mes signes d'air sont favorisés. Mais pas que. Profitez-en parce que vendredi, ça change. Donc jusqu'à vendredi, qui est favorisé en matière de communication et de fluidité relationnelle mes balances, mes versos, mes gémeaux, toujours mes signes d'air parce que c'est un signe d'air, donc ça protège mes autres signes d'air. Et quand une planète est en balance comme c'est le cas, favorise également la communication, fluidifie la communication pour mes sagittaires et mes lions. Vous cinq, c'est le moment de mettre les choses au clair, de dire ce que vous ressentez en y trouvant, en y mettant la forme, la meilleure façon que ça rentre dans l'oreille des interlocuteurs, ça passe merveilleusement bien. En ce moment, vous êtes gâtés pour la com. Et puis, à partir de vendredi, ça change. Mercure quitte euh, le signe de la balance où il était, puis ouf, des lustres, hein, ça on a vu, et puis il en scorpion. Alors Mercure en scorpion, c'est un autre truc, il faut vous attendre à avoir autour de vous, dans l'ambiance collective, quand une planète passe quelque part, elle nous colore tous collectivement d'une teneur, d'un courant, ça donne un peu le ton. Mercure, vendredi précisément à 22h36, vendredi 5 à 22h36, quitte la balance pour entrer en scorpion. Mercure dans ce signe, je trouve Mercure en Scorpion, chez des profils qui aiment aller au fond des choses creuser. Alors, on va y trouver beaucoup de psychanalystes, on va y trouver beaucoup d'enquêteurs, de, de, de profils qui s'interrogent, qui aiment bien comprendre le pourquoi du comment, donc c'est d'une richesse exceptionnelle d'un point de vue intellectuel, parce qu'on mixte l'intelligence Mercure et, le, et Pluton, le maître du Scorpion, donc l'intelligence en profondeur qui va se fier à euh, cette fameuse intelligence intuitive émotionnelle qui va être du coup beaucoup plus dimensionnée, beaucoup plus fortement euh, colorée pour nous tous. Je vous en reparlerai longuement hein, la semaine prochaine de ce Mercure en scorpion. Donc, qui, à partir de vendredi, communique mieux, ou ressent mieux, mes scorpions, mes capricornes, euh, mes cancers, mes vierges et mes poissons. Ah, c'est pas mal pour mes signes d'eau. Chacun son tour. Ça évolue, c'est comme ça. Et puis, il y a Vénus. Vénus, l'amour. Pas anodin, Vénus, l'amour. J'aime bien regarder où est Vénus, moi. Vénus est en Sagittaire, là, jusqu'à vendredi aussi. Donc, pour mes signes de feu... L'affect, le charme, la souplesse, la douceur, le besoin de partager de l'affection. Vénus, l'amour, dans le signe du Sagittaire, apporte un charme fou à qui À mes Sagittaires, à mes Béliers, à mes Lions, bien évidemment, et puis également, toujours le jeu de 60 degrés, à mes Verseaux et à mes balances. Vous cinq jusqu'à vendredi, vous êtes encore dans cette zone où, où, où Vénus, la Belle, vous distille... Euh, Plein de bonnes choses pour vivre des moments plus ronds, doux, agréables sur le plan cœur. C'est pas mal, il faut en profiter de ces périodes-là, parce qu'on l'a vu, c'est assez fugace, ça bouge vite. À partir de vendredi, 10h45 en temps sidéral, ça veut dire 12h45 ici en métropole, Vénus quitte le Sagittaire pour entrer en Capricorne. Et puis de mémoire, Vénus va y rester un bout de temps, Capricorne. Donc, Vénus, l'amour, à partir de vendredi midi, en quelque sorte, les signes de Terre, c'est votre tour de traverser une période sur le plan affectif où ça se passe mieux, tout simplement. Vénus, entrant dans le Capricorne, va y rester quelque temps, on le, on le verra ensemble, va privilégier et apporter du charme, de la rondeur, de la douceur, du savoir-faire relationnel à mes signes de terre en priorité, mais pas que. Gagnant au niveau affectif à partir de vendredi, mes Capricornes, euh, Vénus sur, sur votre tête, euh, bon voilà, je sais que la chance, mes Capricornes en général, vous méfiez, vous dites, oh là, s'il y a de la chance, euh, prudence, hein, vous préférez le travail et l'acquis plutôt que attendre que les choses vous viennent toutes seules, c'est bien, c'est pas mal, mais quand Vénus est là, c'est mieux. Donc, excellent au niveau affectif pour mes Capricornes à partir de vendredi, milieu de journée, pour mes Vierges, pour mes Taureaux. J'en parlais pas beaucoup de mes Taureaux. C'est vrai qu'en ce moment, vous avez des trucs en opposition, c'est pas top. Donc, quand c'est pas top, j'en parle pas. Mais là, à partir de vendredi, Vénus, qui est une planète maîtresse chez vous, mes Taureaux, une planète maîtresse. La Lune et Vénus, le charme, l'intuition, la douceur sont vos maîtres. Donc, Vénus qui vous veut du bien. Enfin, vous allez traverser une période beaucoup plus zen, beaucoup plus douce sur le plan relationnel et affectif, grâce à cet apport de Vénus qui forme avec vous ce qu'on appelle un trigone, un angle de 120 degrés, qui vous veut du bien, tout simplement, qui vous protège, hein, vous envoie des doux rayons de charme. Donc excellent pour mes signes de terre sur le plan affectif à partir de vendredi, hein, taureau, vierge, capricorne, et quand une planète est en capricorne, elle veut du bien à mes scorpions et à mes poissons. Voilà ce que ça donne au niveau affectif. Allez, je passe au gros morceau. Le gros morceau, il arrive, c'est Mars. Mars, c'est une planète qui, dans mon esprit, a une importance considérable lorsque je regarde un thème astrologique individuel de naissance, hein, bien évidemment. En fonction de l'endroit où Mars est placé, ça me donne très vite un indice euh, permettant de définir si la personne dans la vie est moteur ou pas. À quel moment est-ce que le, la capacité de réactivité, la disposition à se reprendre en main, euh, l'heureuse possibilité de... de de trouver des solutions à tout ce qui fait obstacle. Mars est un redoutable indice de, de volonté, de ténacité, d'endurance, de force, de courage. C'est vraiment très très important dans l'orchestre des dispositions planétaires et leur ensemble. Et Mars en Transcorpion, ah, la bonne blague. Alors Pour l'anecdote, Mars en Scorpion, c'est là où il est le plus puissant de toutes ses positions possibles. Il y a deux autres endroits où il est très très fort. Il est très fort en bélier, une énergie matin, midi et soir. Parfois pas beaucoup d'endurance, mais une puissance de feu en bélier exceptionnelle. Et Mars est beau aussi en Capricorne quand on l'a à la naissance. Ça indique ce que j'appelle les marathoniens, hein, des profils qui sont d'une linéarité mais exceptionnelle pour arriver à l'objectif sans lâcher en, dans l'économie et dans en l'endurance. Mars Capricorne, c'est ça. En revanche, quand Mars est en Scorpion, Mars en Scorpion met une passion concentrée dans toute action. C'est la, la formule qu'on garde. Et la tradition nous enseigne un truc tout bête quand on en voit dans un thème. On dit, lorsqu'il y a Mars Scorpion dans un thème, on dit, oh là là, oh il est plus simple de lui couper la main que d'essayer de lui faire lâcher la prise. Intéressant, Mars en Scorpion. Très très belle position. Donc puissance d'énergie, de détermination, une, une sorte de puissante énergie qui s'éveille. Les gagnants vont être qui Mes scorpions, bien évidemment, c'est vous que ça se passe. Mes poissons mes cancers, mes vierges, mes capricornes, vous cinq, vous allez me bénéficier plein pot de cette énergie martienne. C'est donc le moment de retrousser les manches, comme j'aime à le dire. C'est le moment de vous reprendre en main, c'est le moment de nous fixer un cap. J'adore la notion du cap, je vous ai fait un analyse sur la notion du cap. C'est tellement important d'avoir un cap, comme ça on gère tout le reste avec beaucoup de facilité quand on a un objectif à atteindre. Euh, voilà, merveilleux Mars, puissant, beaucoup de choses qui vont émerger là. On va voir ce que ça donne collectivement, mais une sorte de réveil quand même. Et puis, et puis voilà, c'était l'idée, hein, c'était pas mal. Après, il y a toujours les planètes lentes, euh, comme Jupiter et Saturne qui sont en verso, ça ne bouge pas beaucoup. Hein, Jupiter et Saturne en verso. Donc c'est bon euh, pour mes versos, parce que, influence contradictoire pour mes versos, à la fois Jupiter vous stimule, puis Saturne vous dit oh là là. Réduisons la marge d'erreur, pas trop d'imprudence, et les super gagnants de ce duo Jupiter-Saturne qui est actuellement en verso, Jupiter l'expansion, la chance Saturne, la visibilité sur le long terme, le duo est magnifique, il protège surtout, si on regarde bien, euh, mes Gémeaux, mes Balances, mes Béliers et mes Sagittaires. Voilà, c'est dit. Voilà ce qu'il y a dans le ciel. Bon, je ne veux pas vous refaire la les si très lentes, je vous ferai ça la prochaine fois. Bon, je crois que j'ai oublié personne. Du moins, j'ose l'espérer. Euh, merci pour vos likes, pour vos abonnements, pour euh, vos partages. Merci pour euh, tous vos gentils commentaires. Moi, j'y suis sensible, c'est tout bête. Hein, mais c'est de l'énergie positive qu'on renvoie ensemble. Euh, petit clin d'œil à mon camarade euh, Olivier qui fait pas beaucoup d'organisation avec moi. Beaucoup d'organisation, vraiment. Je me repose sur lui pour beaucoup de choses. Euh, il euh, va vous créer un lien à cliquer quelque part pour tous ceux qui ont suivi la formation première année et puis tous ceux qui sont intéressés par la formation euh, la bonne blague bien sûr euh, le, si vous êtes intéressé, cliquez Hein, allez voir ce qui, euh, de façon à ce qu'ils vous préviennent dès qu'elle sera prête, parce que je vais m'y mettre euh, là dans les semaines qui viennent, donc c'est un gros boulot, donc je suis très demandeur moi de finesse, si vous voulez qu'on oriente plus des choses à apprendre plutôt que d'autres, je suis très demandeur, hein, pour vous faire quelque chose de vraiment sur mesure, parce que j'ai beaucoup de choses acquises, mais après il faut les remettre en place, il faut les, faut les segmenter, donc il y a ça, et puis surtout comme ça il vous préviendra très vite dès que ça sera prêt, euh, Voilà. donc il, il est intéressé pour savoir qui est intéressé ou pas justement, donc il y a un truc à cliquer, en dessous, vous verrez, voilà, tout simplement. Euh, ben voilà, est belle, on se dit à la semaine prochaine, et puis maintenant, je vais vous faire la nouvelle lune qui arrive, parce qu'elle est costaude. Elle est costaude. Allez, à très bientôt. Merci encore. Au revoir.